Casse des dents à ceux qui croient qu'on veut être écolo et capitaliste C'est ceux qui essayent d'éteindre euh, le barbecue avec de l'essence Mais euh, les colibris ont votre conscience, t'inquiète Ça dégueule, reste l'excédent On invective le système On a beau que les maisons restent excellents Dans la bêtise, XXL Ça passe un, un même si l'eau monte on veut Chacun sa plage, prise que le monde en vaut. Sapin, l'adage, ravin, ravage, tarbin, tapage. Même si le monde en feu, faut bien faire avec eux-mêmes. Si ça consiste à faire sans faire, faire sensé, ou que le phénomène mène, tu t'accomplis quand de oh berce. Tu peux danser, te peux blesser, tu peux penser, tu peux faire semblant, peut compenser, penser, faire sens, faire sans faire chier. Montez-toi même ta pote. C'est t'y balance, C'est à lancée. Crame ta baraque, pisse dans ta bouffe. Calme ta marade, du pif dans ta bouche. Traîne tes savates, précipice dans ton bout de course. Serre ta cravate, ouais, jusqu'à ce que t'es tout. Jouer au Monopoly, vers ça C'est de la déco de oh Merci sans façon de ça. Des écolopolies font du jardinage. Résilience ou déguiser des bols d'air, c'est surtout qu'ils ont peur déguiser des bonnes dents. Les dividendes, ça se beurre sur le vol. Mais l'autosuffisance, ça n'assure de bénévoles. Non, ça passe, tu penses, ça cache, tu planches, ça tache, tu planches, ta page, toute blanche, ça baffe, tu branches, et ça crache du vent, ça cache du vent. Sache que le cache se cache devant la forêt. Oh, de vrai pas habile, on va la raser. Dans le balai de ville on s'en bat la raser de bis, bis, le bis, aiguise qui la balle, qui la qui la balle, qui la bat, mais qui va balayer, Qui veut balayer Qui s'en bat les Qui pour parler yep, qui pour parler Yota, qui s'en bat l'un S'en a les rotes, mais s'en bat les plus s'en bat les on fera les yoga. Crame ta baraque, pisse dans ta bouffe, calme ta marade, du pif dans ta bouche, traîne tes savates, précipice dans ton bout course, serre ta cravate, jusqu'à ce que tout Jouer au Monopoly vers Sarit c'est de la déco de bonheur, désolé, chacun plantera son dessin dans la valeur, désolé, laisse les Tentation des seins sur la douleur Des volets mais l'exploitation des uns Fait le bonheur des autres Steiner, Valdor, fait les Daneth, Ça perd pas nord, nord des balaises Des pyramides, guillotinamies, biodynamiques, bio dynamique, Tu que c'est des balaises Tous vous parlent mais tous vous pas C'est fou ce qu'on s'oppose au fait injuste que tous compare Mais tous montages, tous vous pas Mais engraisser l'anthroposophe est un luxe que tous n'ont pas Crame ta baraque, pisse dans ta bouffe, calme ta Camarade, tu piffes dans ta bouche Traîne tes savates, précipice dans ton bout de cours Serre ta cravate, oui, jusqu'à ce que t'es doux Jouer au Monopoly, vers Sarimard C'est de la déco de non merci sans façon de ça. Les écolopolis font du jardinage pendant ce temps là Les écolocolons font des plantations Les écolopolis font du jardinage les écolos-colons font des plantations Les écolos-polis blessent par l'image Les écolos-colons blessent par l'action Ça y est, j'ai fini Viens me torcher Maman